YouTube. YouTube. Abonne toi. pas, pas, la bah, labs. Ba ba living! Let me. Ah, ba ba ba. Helicopter. Helicopter. Helicopter. <coughs> <laughs> I'm dead. I'm <laughs> <You're too> dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm not I'm dead. I'm dead. I'm dead. Je vais. je vais faire une game, je pense, juste avec le juste avec le flingue de base. Je pense que c'est un bon projet. On a ça Y a je suis surrender Don't revive me <muché> <muché> Waouh. Je prends juste cette arme, les gars. Thank you, bro. Thank you, bro. Streamhacker Lui est... Euh... C'est pour ça qu'il a ramassé mon arme Tu veux mon couteau frérot Merci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 Ba ba Ah no, la verga Waza, waza, waza, tous t'as peur. Waza, waza, waza, waza, ah, thank you. sais pas ce que je suis je train en train de faire moi, moi, ça me va très bien de parler comme ça, j'ai le cerveau qui marche plus, j'ai dormi que deux heures. Bon, m'en bats les couilles. Where you from? France France France And you oh, I'm from Germany. Oh Andréla Merkel <coughs> Ce mec n'est pas en live. Juste, il est tout seul chez lui, au fin fond de l'Allemagne, et il fait des trucs comme ça. Genre, le mec, genre il est tout seul chez lui, il y a peut-être sa meuf ou ses parents qui le regardent, tu vois, comme as, tu vois, devant son bureau. en dans... Non mais juste, imaginez, imaginez d'un point de vue extérieur, quelqu'un qui se pointe à la porte et qui regarde, tu vois. Je te Je te suce. Ich lutsche dich. Ich dich. Génie. Le peu qu'il me reste d'énergie, il est en train de me le prendre, tu vois, il est trop fort. La dernière fois que t'as sucé un allemand, t'as été ban je te rappelle, cette anecdote est vraie, il y a un peu plus de deux ans, j'ai taillé une pipe virtuelle à un allemand et je me suis fait ban une semaine de Twitch, c'était clairement pas mérité. Une pipe virtuelle Ouais, je lui ai bouffé la bite virtuellement, frérot. Et je me suis fait battre. Et je regrette pas une seule seconde ce que j'ai fait. Il l'avait vraiment mérité sa gâterie, le mec. Pour la même connerie. יבוא אתה, אבל לא אתה עומד למקום לא! פראפ פראפ פראפ פראפ פראפ פראפ Ok, Oh. play Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Par par tombine. He's inside. Got him. Son of c'est lui. Show us. Je fais easy, ou pas One is qua, qua. GG. plus c'est Le script avec lui, ça me fait mal. Oh, sans Oh nice, papa. Non, oh. oh. non. No! Pau revive, pau Play safe, pau Don't die, pau pau safe. Oh, Papa! Easy Easy Easy <sighs> You Stop, Papa Why, why why? One more game way. Papa! It was a pleasure for me to to play with you. You wow. are awesome, bro. <laughs>